en fait, c'est des cartes sur le nouveau support euh, dragon majestueux. Il y a aussi du deck gusto. Il y a aussi du deck triamine. Il y a aussi des nouveaux archétypes. Et un peu de tout. Il y a aussi le deck Gizimek, Voilà. Donc. Je, donc, je vais vous montrer que des cartes rares. Donc, j'ai tout ça. On va commencer par Gizimek inaba le lièvre sauteur à couteau. En une fois. Ensuite, Gizmek Arakami, le sanglier porteur de crème. En deux fois. Gizmek Tanikugu, l'intellect mobile. Après, Bombardier Écaille de Collet Troupe, Collet trou. Donc ça, c'est un nouvel archétype. Ça, c'est une nouvelle archétype, euh, sur Globe Magella Chronomal. Donc ça, le, le Chronomal, c'est un deck qui, qui, était pas mal à l'époque et je pense qu'avec euh, tout ce qui vient sortir, bah, ça devrait le renforcer un petit peu. Après, délia Assistance de l'Incroyable. Ah! Je savais pas que j'avais un monstre incroyable parce que j'ai vu des cartes pièges dans le, dans, dans le deck et voilà quoi. Dans, dans la boîte et je me suis dit waouh! Wow. Amépée ah, Iris. Après, l'ancien d'art de la coléotroupe. Encore un nouvel archétype. Esprit protecteur, loi, ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga, mirage majestueux. Je vous le montre en deux fois. Parce que je l'ai en deux fois. Ou je vous montre la preuve. <coughs> Ensuite. Renversement. Après, carte magique. Live, jumel, sunny, la balance. C'est peut-être un... un deck qu'ils vont faire ici pour... Excusez-moi. Trésor pendule. Alors, trésor pendule, euh, j'en ai fait pas mal, mais on peut activer qu'une seule fois. Donc. Après, on va passer au monstre. Donc, <rire> monstre rituel. Méca mortier de la magie clé caresse caresse vert. Après, monstre fusion. Quaterris d'espion Après, Tros Kenyon Despian. Je crois que c'est la carte la plus forte du deck. Et elle a 3200 de patates. Je crois que je l'ai en deux fois. Alors que, Tros vous voyez, je l'ai en, en deux fois. Bête Magic Lé, Asiala Bolas. Donc c'est une bête fusion, avec 2000 de patates 2000 de défense, et c'est un monstre synthoniseur. Après, j'ai eu le dragon des étoiles majestueux tireur. Donc ça c'est le nouvel archétype pour le dragon plus d'étoiles, avec le dragon majestueux, compagnie, voilà, ça peut être pas mal. J'ai vu dans, dans. Je me suis renseigné un petit peu et j'ai vu que ça pouvait être pas mal. J'ai pas lu des films mais voilà. Après, administrateur du crépuscule. 2300 patates. Un monstre de magicien lumière. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, Et enfin, les monstres existent. Vol faire le cavalier dragon du fléau. C'est okay, un monstre à 2000... Euh... Mmh, mmh. Voilà. Un, un monstre qui est un peu burn, voilà, il te faut deux monstres de niveau 7. Et en fait, euh, quand tu détruis une, quand tu arrives à tu détruis une carte et quand tu arrives à la détruire, tu, tu infliges 300 points de vie à l'adversaire fois le niveau ou le rang du monstre. Donc c'est pas, pas mal. Et pour terminer Corne armure de la Cléotroupe. voilà donc les amis si vous avez vu des cartes euh, qui vous intéressent, donc euh, normalement ça ça ira dans le trade binder voilà ça ira dans le trade je code tcg market et euh, j'envoie normalement je c Normalement, j'envoie, mais le problème, c'est que pour le moment, je peux rien envoyer parce que j'ai pas touché mon âge, donc euh, voilà. Mais j'essaye d'envoyer le plus rapidement possible, je vous tiens au courant. Donc, je copte CG Market, oui, j'ai Paypal, oui, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Je suis pas un vendeur professionnel, d'accord Voilà. Donc, sur ces amis, je vous laisse, je vous dis à plus et je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao tout le monde et à la prochaine Et du prêt à jouer